Salut YouTube, c'est Jacker et bienvenue dans YouTubers, l'émission où je vous parle de chaînes YouTube qui valent le coup. Et aujourd'hui on va s'intéresser à une youtubeuse, à savoir Manon Brille de la chaîne, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire est une chaîne de presque 300 000 abonnés créée le 27 juin 2015. Elle cumule plus de 7 500 000 vues pour plus de 78 vidéos. Son contenu est principalement de la vulgarisation à propos de l'histoire et de la mythologie. En effet, Manon a eu sa thèse l'an dernier, c'est-à-dire en 2018, pour ceux qui regarderaient cette vidéo plus tard, et son sujet de thèse, c'était la présentation d'Athéna au 19 XIXe siècle. Elle a d'ailleurs participé à ma thèse en 180 secondes, et je pense qu'elle mérite bien 180 secondes de votre temps. Alors je vais vous laisser regarder son passage en intégralité, et je reviens après. Bonsoir, moi je suis doctorante en histoire, et je travaille sur quelque chose de très moderne, je travaille sur l'antiquité. Non non, attendez, partez pas tout de suite Non non, je vous assure, l'antiquité c'est très moderne, vous la côtoyez tous les jours sans le savoir. Je vous donne un exemple, la panique. Oui, c'est un exemple inspiré de ma situation. Donc le mot panique, il vient de l'Antiquité. Il vient du dieu Pan, qui est un dieu qui vit dans la forêt, qui fait des bruits inquiétants, qui vous procure une peur panique. Des exemples comme ça, il y en a plein, mais ça va plus loin. L'Antiquité, elle a même contribué à façonner notre identité nationale. Prenez Marianne, notre allégorie nationale française avec son bonnet phrygien qui incarne la République. Et eh bien, Marianne, c'est un personnage inspiré de l'Antiquité. Et d'ailleurs, figurez-vous que Marianne n'a pas toujours porté son bonnet phrygien. Alors, imaginez-vous à la Révolution, on vient de zigouiller le roi et on a mis en place pour la première fois en France une république. Et il faut trouver une image pour représenter cette république. Par exemple, pour mettre sur les pièces de monnaie, à la place de la tête du roi, vu qu'il n'y a plus de roi, ni de tête d'ailleurs. Mais comment on fait pour représenter la république eh bien, on utilise l'allégorie. L'allégorie, c'est prendre quelque chose de concret pour représenter quelque chose d'abstrait. Par exemple, un personnage pour représenter la République. Et une source d'inspiration très en vogue à l'époque, c'est l'Antiquité. Notamment parce qu'on vient de faire des grandes fouilles archéologiques qui fascinent, entre autres. Alors certains artistes décident, pour représenter la République, de prendre pour modèle la déesse antique de la guerre, Athéna, que vous voyez tout à droite en bleu, qui est la déesse sur laquelle je travaille, et qui reconnaît ça parce qu'elle est tout le temps vêtue de son armure. Athéna c'est celle qui conduit à la victoire, c'est pour ça qu'en Grèce on l'appelle parfois Athéna Niké. Niké en grec ancien ça veut dire victoire, ça donnait Nike par exemple, vous voyez que vous connaissez l'antiquité. Donc représenter une république en Athéna c'est si en fait une république victorieuse. Je vous ai mis un exemple en haut d'une république Athéna, hein, donc une république habillée en Athéna. Euh, c'est tiré d'un document de l'armée d'un certain Napoléon Bonaparte. Oui, c'était un empereur un petit peu connu. Mais donc là, c'était avant qu'il soit empereur quand il était général sous la première république. Bref, certes, avec le temps, l'image de la république, elle s'est fixée autrement, mais Athéna a connu une grande carrière dans les images produites par l'État. C'est logique parce que c'est aussi la déesse qui accompagne les hommes et les héros. Par exemple, Héraclès, enfin Hercule, si vous parlez plutôt latin. Euh, c'est pas un héros réputé pour sa finesse, hein. il a quand même tué sa femme et ses enfants. Oui, non, ils l'ont pas dit chez Disney, ça, heureusement. Mais bon, ça va, parce qu'il reçoit l'aide d'Athéna. Alors, les chefs d'État du XIXe, qui sont des gens très modestes, se font représenter, par exemple, dans des peintures avec Athéna, à leur côté, qui les guide comme si c'était des héros antiques. Oui, oui, vérité. C'est aussi la déesse de la sagesse, qui enseigne aux hommes la technique en général, donc c'est un symbole de civilisation très utilisé par l'État. Mon travail consiste donc à décortiquer la façon dont on utilise, dont on s'approprie l'ADS dans l'art officiel du 19 e Et c'est un sujet toujours très actuel, puisqu'il y a quelques mois seulement, le logo de l'université de Toulouse a changé et c'est maintenant une Athéna. Un Athéna, la sagesse, le savoir, l'université, c'est tout ça. Donc aujourd'hui encore elle participe de notre identité et c'était mieux qu'Hercule. Merci. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette chaîne aujourd'hui eh bien déjà, parce que j'ai dû me rendre à l'évidence, je connais que très peu de youtubeuses. Pour tout vous dire, si on enlève les chaînes de moins de 5 vidéos, les chaînes qui se sont arrêtées, comme euh, Laurine Sassano ou Anadé par exemple, qu'on euh, exclue aussi les chaînes de musique, comme Sterling, Chila et d'autres, et les chaînes avec plusieurs personnes qui apparaissent souvent dans les vidéos, il me restait à peine 15 chaînes pour faire mon choix. Pourtant, je suis abonné à plus de 300 chaînes YouTube. J'ai donc dû faire mon choix parmi un panel très limité et j'ai décidé de vous parler de Manon. Mais alors pourquoi j'ai décidé de vous parler d'elle parce que c'est elle qui m'inspirait le plus. Non mais réellement. Elle est incroyable, elle a fait tellement de choses que je sais même pas par quoi commencer. Bon, on va commencer par la base, je vais vous faire les choses dans l'ordre chronologique. Alors, la première vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne est un relooking mythologique sur Zeus. Le principe de ces vidéos, c'est de prendre un personnage de la mythologie et de raconter son histoire. Enfin, plutôt, une de ses histoires. Parce que dans la mythologie, il y a plusieurs histoires autour des mêmes personnages. Donc le but, c'est de raconter son histoire, de voir ce qu'il est devenu, qui se l'est approprié et comment. Que ce soit dans la peinture, dans les statues, dans la pop culture, etc. Il et raconte tout ça de façon très cool en faisant des blagues et en parlant comme à un pote. Et pas de façon très scolaire comme certaines personnes le font quand ils font de la vulgarisation. Et hey, salut, bienvenue dans C'est une autre histoire, la chaîne qui te parle d'histoire autrement. Ouais, je ne me suis pas trop cassé. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui sont passionnés d'histoire, mais aussi à tous ceux qui en ont rien à taper de l'histoire et qui peut-être, après cette vidéo, en auront quelque chose à taper. Puis sa vidéo est une vidéo qui s'appelle « Une ville au détail ». C'est un concept assez proche de celui d'Axolot, si vous connaissez, étrange escale. Le but, c'est de parler de choses peu connues dans les villes, afin de vous donner de bonnes adresses pour vos vacances. Et il nous donne ses bons plans, vacances, dans la fameuse ville fantôme de Pripyat, qui a été sinistrée par la catastrophe de Tchernobyl en 1986. On regarde cette vidéo, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Sa troisième vidéo est encore un nouveau concept. Elle ne s'arrête jamais. Ça s'appelle « Tu vois le tableau ». Le but c'est de parler d'un tableau, d'expliquer la scène que ça représente, comment reconnaître tel ou tel personnage sur un tableau ou sur une autre représentation. Elle fait également des vidéos sur la chaîne YouTube Monde Sociaux qui s'appelle Avid de Recherche. Ce sont des vidéos qui parlent de publications scientifiques en sciences sociales. De plus, elle a également fait un vlog sur sa dernière année de thèse. Le but était de partager sa vie de doctorante, son avancée dans sa thèse, etc. C'était des vidéos très cool et qui m'ont vachement motivé au moment où je devais bosser sur mon rapport de fin d'études. Donc je vous les conseille si vous avez besoin de motivation pour travailler sur un truc. Et hey, salut, T'es peut-être pas sans savoir que je suis en thèse en fait, et ça fait quelques semaines que j'ai attaqué ma rédaction, et du coup je me suis dit que ça pourrait être être sympa de te faire un petit vlog rédaction de thèse, de temps en temps quand je le parce qu'évidemment du coup une rédaction de thèse ça prend pas mal de temps, plus les vidéos tout ça, mais du coup euh, voilà l'idée ce serait de montrer un peu en quoi ça consiste. Et comme elle n'en a jamais fini avec les nouveaux concepts, notez que je vais pas en plaindre, hein. Elle a récemment sorti un nouveau concept qui s'appelle l'histoire animée. Bon, je crois que le titre parle de lui-même. En fait, elle parle d'anecdotes historiques avec des dessins trop stylés. Bref, elle fait énormément de contenu et du contenu de ouf en termes de qualité. Elle dégage aussi une bonne humeur et une joie de vivre contagieuse. C'est vraiment génial. Et si malgré tout ce contenu, vous en avez toujours pas assez, sachez qu'elle a fait des featurings à la pelle. Ce qui veut dire que vous pouvez la retrouver chez plein de monde, mais surtout que vous pouvez découvrir d'autres chaînes extraordinaires. Comme par exemple OGG, le Fossoyeur de Films, le Nexus 6, Nota Bene, Cyrus North, Patrick Beau, Dans ton corps, Dirty Biology, Version originale, Les chroniques de Vesper, le Psylab, Syllabius et je suis sûr que j'en oublie encore plein. De plus, elle a fait une conférence TEDx et aussi des vidéos pour le Grand Palais, le Louvre, etc. Ça n'en finit plus tellement elle a fait de choses et je trouve ça fou. Pour conclure, j'aimerais dire que Manon Bril est un des grands noms de YouTube, elle est simple, attachante, travailleuse et extrêmement productive. Pour l'instant je suis pas abonné à beaucoup de youtubeuses, mais je suis persuadé, et Manon comme beaucoup d'autres m'ont déjà prouvé, que les femmes ont tout autant leur place sur cette plateforme que les hommes. Alors je sais que c'est dur de se lancer sur YouTube, et encore plus quand on est une femme j'imagine, mais faites-le. Si vous en avez envie, faites-le. Et j'aimerais que l'espace commentaire de cette vidéo soit rempli de bonnes adresses, de chaînes YouTube de femmes qui valent le coup d'être mises en avant. N'hésitez pas, mettez-en, je vais regarder ça attentivement et j'espère trouver de nouvelles pépites. Et ce n'est pas que pour moi, partagez entre vous, allez regarder, je suis sûr que vous connaissez des chaînes qui valent le coup d'être mises en avant. Allez jeter un coup d'œil au collectif Les Internets, c'est un site qui regroupe plusieurs YouTubeuses et vous allez trouver votre bonheur, j'en suis sûr. Merci de m'avoir écouté, je vous mets en description les liens pour la chaîne de Manon et de mondes sociaux. Comme à la fin de chaque épisode, je vous mets un sondage pour le prochain épisode de Youtubers. Ce coup-ci, on va parler de thèmes hyper spécifiques. Vous voulez plutôt une chaîne qui parle des Simpsons ou de Camelot Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires des noms de Youtubers ou de youtubeuses à faire partager afin de les proposer pour un futur épisode de Youtubers. N'hésitez pas à me faire des retours concernant cet épisode, je sais que je dois encore beaucoup m'améliorer, mais j'y travaille. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous me mettez. C'est maintenant l'heure du traditionnel speech de fin de vidéo, vous ne pouvez pas me faire de dons ni me suivre sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et à une prochaine sur YouTube. Tchuss